Bonjour, c'est Pierre Maumont. Je suis content de vous retrouver pour une deuxième vidéo consacrée au taux d'intérêt négatif, autrement dit pour la suite de la, de la première vidéo. J'espère que cette première vidéo n'a pas entraîné trop de suicides parmi ceux qui, qui l'ont suivi, de telle sorte que vous êtes au moins aussi nombreux, Enfin, du moins je l'espère, que la fois précédente à, à, à, la, à la suivre. Alors pour parler plus sérieusement, là, dans la vidéo précédente je vous ai expliqué les processus qui, à partir des taux d'intérêt négatifs, mène à l'effondrement de l'économie. Alors, une précision, je profite de cette deuxième vidéo pour apporter non pas un, un bémol à la démonstration, mais pour empêcher des conclusions hâtives. Euh, je n'arrive pas à la conclusion que l'économie va s'effondrer. Euh, ce que veut dire cette première vidéo, c'est que si nous perdurons dans la voie actuelle, nous allons vers un effondrement inévitable de l'économie. Bien évidemment, on espère que nos autorités qui nous ont mis dans cette situation s'arrêteront avant. Et à partir de là, j'ai continué à, à réfléchir sur les conséquences de ces taux d'intérêt négatifs. Et je vais, dans cette vidéo-là, partager avec vous le raisonnement que j'ai fait et qui montre que non seulement on va vers l'effondrement de l'économie, mais nous allons, nous allons perdre nos libertés. Ce qu'il y a de terrible dans ce dans ce processus des taux d'intérêt négatifs, c'est que la réflexion, l'analyse, nous montre que de proche en proche, il touche tout, tous les pans de la société, tous les aspects de la vie de la vie sociale. Alors, commençons par ben, le, le plus évident, qui est d'ailleurs celui par lequel j'avais commencé la vidéo précédente. C'est l'atteinte à l'épargne, c'est la disparition progressive de l'épargne. Alors, bien évidemment, c'est une, une, une atteinte très forte à la, à la liberté des citoyens, à la possibilité d'épargner quelque chose d'absolument fondamental. Alors, on va me dire, oui, mais cette atteinte à l'épargne, elle est compensée par le fait que les taux étant négatifs, il est facile d'investir. Et d'ailleurs, c'est pour ça, en tout cas, c'est ce qu'on nous explique, qu'on a mis des taux d'intérêt extrêmement bas, puis négatifs. C'est pour que l'argent qui est bloqué... Euh, sous forme d'épargne soit peu à peu libérée pour être mis dans le circuit économique et de la sorte relancer l'économie, donner une, une accélération nouvelle, une, une, un tonus nouveau à l'économie qui en a bien besoin. Malheureusement, ce raisonnement est faux. En tout cas, il est, il est vraiment très court-termiste, il ne va pas plus loin que le bout du nez de celui qu'il formule. Euh, parce qu'il faut euh, Aller un petit peu plus loin que que l'immédiat et on s'aperçoit que s'il n'est plus possible d'épargner ou si l'épargne revient à s euh ce qui euh, à la fin revient eux-mêmes, à la fin il n'y a plus, plus d'épargne, eh bien s'il n'y a plus d'épargne, il n'y a plus d'investissement. C'est-à-dire que les agents privés qui aujourd'hui peuvent investir parce qu'ils ont épargné, parce qu'ils sont en capacité d'épargner, ne pourront plus investir. Donc dans un deuxième temps, la disparition de l'épargne entraîne l'impossibilité d'investir. Alors certains d'entre vous m'ont fait, fait remarquer à l'occasion de la vidéo précédente que cette, euh, cette difficulté euh, nouvelle devant laquelle on se trouve, nous, nous particuliers, agents privés de manière générale, à épargner, eh bien la, la chose a été comprise et anticipée par les autorités monétaires qui, peu à peu, avec la planche à billets, sont en train de remplacer... Euh, l'épargne, l'investissement basé sur l'épargne par l'investissement basé sur la création monétaire pure. Mais euh, le, ta, le tableau que cela a dépeint est, est pour le moins une rupture avec ce que nous connaissons depuis longtemps et ce sur quoi repose notre liberté. Parce que des agents privés, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, se trouvant dans l'incapacité d'épargner, donc des agents privés, privés d'épargne, sans, sans faire de mauvais jeu, jeu de mots, euh, des taux d'intérêt totalement administrés, puisque ces taux négatifs ne tombent pas du ciel, ils sont très clairement, euh, pour une part d'entre eux, fixés par la banque centrale, et pour les autres, la conséquence de la politique monétaire de la banque centrale. Donc des taux d'intérêt qui de facto sont, sont administrés, une absence d'épargne, une impossibilité d'épargner de la part des agents privés, et une puissance publique, non pas au sens de l'État, mais au sens des institutions, des institutions qui remplacent les agents privés euh, pour euh, dans dans l'investissement, c'est-à-dire qui amène l'argent qui n'est plus euh, qui n'est plus à la portée des agents privés. Euh, et très clairement, c'est la c'est la fin, c'est la disparition des marchés libres. Allons encore plus loin dans cette synthèse. Faisons la, la synthèse de cette, de cette synthèse euh, qui qui nous, qui nous dit quoi. Mais la synthèse elle nous dépeint un tableau, et cette fois, un tableau -là qui est complet par rapport à tous les aspects du fonctionnement de l'économie. Donc, des agents privés qui n'ont plus d'épargne, des taux d'intérêt qui sont totalement administrés, de l'investissement, la capacité d'investissement qui, qui est entre les mains des institutions. Et bien sûr, pas de marché libre. Bien, ce sont les, les quatre caractéristiques d'une expérience économique que le monde a connue et euh, qui devrait vous rappeler quelque chose, en tout cas, à ceux qui sont, euh, non pas les plus anciens, parce que euh, c'est de l'histoire qui n'est pas encore de l'histoire ancienne, mais à ceux qui ont connu, qui ont été contemporains de la défunte Union soviétique, on reconnaît bien là le système économique soviétique. C'est un système qui est totalement administré, c'est une économie administrée. Euh, dans le, du fonctionnement de laquelle les agents privés sont totalement écartés. Et ce qu'il faut bien comprendre du point de vue euh, de l'organisation des, des sociétés humaines, c'est que des sociétés dans lesquelles les personnes, les agents privés, n'ont plus de pouvoir économique, c'est ce exactement ce que je suis en train de, de. le constat que je suis en train de dresser de la situation. Des sociétés dans lesquelles vous n'avez plus de pouvoir économique sont des sociétés dans lesquelles vous avez perdu toute votre liberté. L'articulier qui ne peut ni épargner ni investir, ce sont des personnes qui ne, qui ne peuvent pas espérer changer leurs conditions sociales par l'enrichissement, qui ne peuvent pas espérer, changer, changer leur vie en devenant entrepreneurs, et il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui sont totalement dépendantes des institutions et de l'État. Car à partir du moment où l'économie n'est plus du tout entre les mains des personnes privées, c'est la conséquence inévitable de cette situation, eh bien les personnes privées euh, n'ont plus, plus liberté, ce sont des esclaves, même si le, le, le mot peut le mot choquer, ce sont des gens qui... De fait, sont privés de droits civiques. Alors, bien sûr, euh, on pourra aller voter tous les, tous les cinq ans pour remplacer un, un dictateur de centre-droit par un dictateur de centre-gauche et on aura l'impression d'être libre. Mais on n'aura plus aucun moyen de faire ce que l'on veut et de prendre notre liberté à main. Donc, c'est vers ce quoi, vers quoi nous mène ces taux d'intérêt négatifs. Alors, quelle est, quelle est ma conclusion Je vais faire une conclusion assez symétrique ou assez analogue à celle que j'ai fait à l'entrée de cette vidéo concernant la vidéo, pré la vidéo précédente. Euh, il, faut pas, il ne faut pas comprendre que nous sommes voués à tomber dans la dictature. Euh, Est-il inévitable que nous tombions dans la dictature Non, il n'est pas inévitable que l'expérience des taux d'intérêt négatifs dure assez longtemps pour qu'on en arrive là. Mais ce qu'il faut bien voir, avoir les yeux grands ouverts sur cette réalité, c'est que l'issue naturelle des taux d'intérêt négatifs, c'est d'une part l'effondrement de l'économie. Ça ne veut pas dire revenir à l'âge de la guerre, mais ça veut, ça, ça veut dire tomber dans une, dans une économie de pauvreté dont on aura le plus grand mal à sortir, en euh, cas dont on ne sortira qu'en changeant radicalement de système, c'est-à-dire en passant par, par une case euh, révolution, ou une case troubles sociaux extrêmement et politiques extrêmement importantes. Et c'est également, au plan politique, la perte de la liberté, la perte de la démocratie. Donc il est clair que pour éviter de terminer comme ça, il va falloir arrêter l'expérience des taux d'intérêt négatifs, il va falloir que les banques centrales changent de politique, mais à ce moment-là, que va-t-il se, pa va se passer Eh bien, il va se passer ce qu'on euh, qu a vu à la fin de l'année 2018, et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Euh, à la fin de l'année 2018, euh, la, la Banque Centrale Américaine, la Fed, avait essayé d'inverser sa politique, enfin, plus exactement, euh, elle avait inversé sa politique monétaire depuis à peu près deux ans, et à la fin de l'année 2018, Malgré les, les divers avertissements, dont ceux du président Trump, qui euh, considérait que la nouvelle politique monétaire, c'est-à-dire le, le redémarrage de la hausse des taux d'intérêt, est la diminution des injections de monnaie, même la diminution de la masse monétaire en circulation par l'action de, de la banque centrale. Enfin, je, ça, ça peut paraître technique quand on n'est pas, euh, quand, quand on n'est ne, pas versé dans ces sujets-là. En euh, tout cas, on comprend clairement que ce qui était en cours depuis deux ans aux États-Unis et qui s'est terminé à, à la fin de l'année 2018, c'était une politique monétaire qui est l'inverse de la politique actuelle, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et cette expérience de, de tentative de, reven, de revenir en arrière sur la politique monétaire de création de monnaie et d'abaissement de, et de, et des taux d'intérêt eh a cessé euh, à la fin de l'année 2018. Elle, elle s'est arrêtée parce que la bourse américaine a commencé à s'effondrer. En, en quelques jours, je crois que les indices ont perdu 10 ou 15%. Et on, Dizaines de jours, on avait, on avait déjà perdu 20% sur les marchés américains. Je vous dis 20, c'était peut-être 18 ou 22, enfin, c'était quelque chose de, de, de cet ordre-là. Ce qui a obligé les, le, les, les, les, les autorités monétaires, donc le, le, le patron de la Banque Centrale, euh, M. Powell, euh, à faire machine arrière et à renouer avec la politique d'injection de, de monnaie et de, de baisse des taux d'intérêt. Autrement dit, la tentative qui a été faite pour faire marche arrière par rapport à, à, cette, euh, à la voie qui, qui est prise et qui mène euh, donc, euh, aux très grandes difficultés que j'ai expliquées dans, dans ces deux vidéos, eh bien, la tentative a échoué et c'est ce qui fait toute la difficulté de la situation. Ce qui apparaît, c'est que soit on sort de la politique euh, actuelle et à ce moment-là on provoque l'effondrement des marchés financiers, euh, et probablement le, la mise en route d'un processus dont il n'est pas certain du tout que les banques centrales euh, arrivent à, à, à garder la maîtrise ou reprendre la maîtrise, soit on persiste dans les voies actuelles, et eh l'issue à terme, c'est l'approvisionnement massif et la perte de nos libertés. Donc la situation n'est franchement pas réjouissante pour nous. En résumé, eh l'avenir s'annonce. Plutôt compliqué. Euh, si on décide de, de persévérer dans, les, dans la politique actuelle euh, ou si on considère qu'on n'a pas d'autre choix, eh on, on sait que l'on va à terme, à moyen terme, vers de très grandes difficultés sociales, euh, pour nous tous, sociales, politiques euh, et avant ça économiques. Si on décide de couper court à l'expérience, l'expérience forcée que, qui se déroule depuis en gros 2008 dans les pays développés, en particulier au Japon, aux États-Unis et, et en Europe, hein, et en particulier, je devrais dire en particulier au Japon, en Europe et dans une moindre mesure aux États-Unis, eh et, et bien, euh, on sait que l'on va être confronté rapidement à des risques de craque de, de très grande ampleur. Euh, Peut-être faudra-t-il affronter ces risques, mais que les autorités optent pour une pour une carte ou pour une autre, ça va être difficile. Donc toute personne qui a le sens des de réalités et des responsabilités va devoir réorienter son patrimoine en donnant une place importante à ce qu'on appelle les valeurs refuges. Donc la prochaine vidéo sera la première d'une série consacrée aux différentes valeurs refuges possibles dans la situation actuelle. En attendant, vous pouvez accéder à un développement plus approfondi du thème de cette vidéo que vous êtes en train de regarder en vous reportant au dernier article de ma lettre d'investissement, donc article consacré au sujet dont je vous parle aujourd'hui. Pour ça, vous avez un lien d'abonnement sous cette vidéo. Donc les conclusions de cette vidéo peuvent surprendre, peuvent inquiéter, peuvent choquer même. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires, euh, à, à, dire, à dire ce que vous pensez, à livrer vos propres analyses. C'est l'occasion d'échanger entre nous, c'est également l'occasion que ceux qui me regardent échangent, échangent, échangent entre eux. Comme d'habitude, je, je termine par mon refrain préféré. Si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a intéressé, levez le pouce, c'est très important pour sa diffusion sur YouTube et également sur, pour l'extension de, de ma chaîne sur, sur YouTube. Partagez-la, euh, le sujet est suffisamment important pour que euh, ce qui apparaît, ce qui, ce qui peut vous apparaître comme étant une, une, une information véritablement nouvelle euh, soit, soit partagé avec tous ceux que, ce que vous connaissez. Euh, donc abonnez-vous, hein, bien évidemment, vous avez euh, toujours votre euh, icône euh, vert et bleu en bas à droite, vous avez aussi sous la vidéo un lien, un lien pour, pour s'abonner, et je vous dis à très bientôt.